Aujourd'hui j'ai l'impression d'être investi d'une mission. Pourquoi les mecs ils veulent que je t'appelle Fnac Darty Ah c'est rien, c'est un, <rire> un, un, un jeu mot, c'est un jeu un jeu de mots qui date. C'est vrai, les gars, il y a des gens qui me demandent euh, souris clavier, euh, cette semaine je vais jouer à, en souris clavier à Valorent. J'arrive à jouer sur clavier et c'est sûr que c'est légèrement plus cool quand même, sur clavier que, que manette, je vous cache pas quoi. Ah bah si tu joues a... clavier-souris déjà de base, ouais tu, tu seras beaucoup plus à l'aise. Hein. C'est vrai que je sais pas ce que j'ai pris comme une arme, mais pris, je pense j'ai pris un snipe. Une, une Moi je suis... une orange ou violette Violette. Ah épique. repose là, repose là, repose là, c'est pas bon du tout ça. En oh, gros, les gars, en gros, en gros... Qui... Tiens, tiens viens voir ça, viens, viens prendre ça. Viens vrai prendre vrai ça, rien je te donne quoi à la place, tu seras pas déçu. Viens voir, viens en dessous. Genre épique, c'est pas terrible. Non, c'est pas que c'est pas terrible, c'est que cette arme là en question elle est dure. Et c'est pas bon pour toi. C'est l'autre en fait c'est une coup par coup. C'est une coup par coup, elle est chiante à maîtriser. Donc si tu me dis déjà que t'as du mal à faire un kill, on va éviter déjà de commencer à te donner des armes difficiles, tu vois. Et je peux mettre du mal à faire un kill, ah, j'ai fait une partie, fait... j'ai fait deux kills. On <rire> va là. <rire> ah mais tu vois je te guide doucement, je te guide doucement. Ah, non, non. C'est comme fait, si au veux... tennis moi d'un coup je te demandais à apprendre à faire un slice alors que j'ai jamais fait un service cuillère tu vois. Y'en a un vers la. station, Oh y'en a un devant moi là. Oui, oui, mort. Je l'ai eu. Y'a un mec a en parachute toi aussi. Ah oui, oui, c'est bon, j'ai vu quelqu'un, il y a quelqu'un là, le point rouge là ouais. Il est juste là, le gars est weak, le ouais. gars est weak, il a pris des balles ouais, Super, vas-y on va avancer tranquillement ouais, Ah il y, y, y, y a un gars, juste là, il ah gars Mort, à terre ouais. Super, l'équipe est finie je crois, oh, non c'est pas fini en a encore un. Mort. Alors, mort, à terre Oh, les gars, les gars, il m'a down à gauche Il m'a down à gauche, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît Bien joué, vas-y Gaël avance un peu Moi je suis un mouilleur les gars Tu peux me réagir Gaël s'il te plaît Ah ouais La... La menace est rouge, venez dans le bâtiment avec moi, venez dans le bâtiment Venez dans le bâtiment où je suis Et on va monter à l'étage, vous êtes prêts Allez, il doit être par là Oh putain il est là il m'a tué, tu dois... Il est où, il est où, il est où ah, il, ah, il est où, oui, il a pris des balles dehors Il a pris des balles dehors, il est rentré à l'intérieur je suppose Non il est parti de l'autre côté, venez, venez, venez, il est moi. Ah il est mort Bien joué. Oh ouais, ça, c est, c est tellement riche. Ah oui oui là je vais la laisser on, va on va aller acheter des conneries Vas-y loot, venez on va aller prendre le, le véhicule Vas-y Allez Super Vas-y euh, rejoins nous euh, et on va aller prendre un largage On va aller prendre un largage Donc euh, c'est pas grave si tu reprends pas de loot C'est pas grave si tu reprends pas de loot Rejoins-nous euh, juste à la bagnole Après on va prendre Il y en a un de vous deux qui sait euh, conduire Ouais Ok bon on va prendre un deuxième véhicule bah, moi je suis un pilote de Formule 1, les gars Ah ça nous a tiré dessus à gauche hop J'ai un capteur cardiaque Faites... euh, Allez-y doucement 34 mètres à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, il y a quelqu'un, 35 mètres à gauche, venez à gauche, venez à gauche, venez à gauche, venez à gauche. on va jamais, se focaliser sur le mec à gauche, 7 mètres à droite, il est là, dans la, dans la pièce sur moi là, ou oh, au-dessus, ok, il est au-dessus, il est au-dessus, ah, vous venez, à l'étage, ah, à l'étage. Ouais Je viens, viens, je me cache, regardez ah, ah, je, gars, pas moi, où je il me, est. me cache, venez, vous venez, je me cache moi les gars, vous avez vu ou pas ah. C'est bon, ouais, bon, ouais, bon. Vas-y, on les joue ensemble, on les joue ensemble, venez. allez, viens Gaël, suis les ping, je pense oh, qu'il est à gauche, à gauche, moi. viens, viens, viens, je te couvre. Oh, oh j'ai failli le buter, les gars, c'était incroyable! Ouais. Est-ce que vous avez senti que j'ai failli buter mon premier gars? C'est bon, je l'ai eu. Putain, tu l'as eu? Putain, tu me ouais. l'as même pas laissé. Vous le réa, vous le réa. moi Gale, qui pas tout devant moi. Ah, je me fais buter! Je me suis fait buter! Ok, okay attends, attends. Je me suis fait buter, je me suis fait buter, Darin. Il est où? Oh, putain, il est en face, il est en face. Il est à gauche, il a pris des balles, il a pris des balles. Ça oh, arrive sérieux, les gars? Il a repris des balles, viens, on va le finir. Oh j'ai pas je viens de revenir, j'ai pas d'armes. Ah, et moi je, suis, moi je me tape aller dans le goulag à cause de toi Mort, mort, mort. Ah, malheureusement, on n'a pas pu euh, directement avoir des, des armes. C'était chaud. Hey, Gaël, tu gagnes. J'avais mis un largage. Je suis tellement chum, putain. T'as perdu, perdu, Gaël J'ai perdu. Euh. Ok, je... je vais te rire. Oh là là, je suis chum. Ah, j'ai pas 4500. Ah, quoique. Okay. Si, j'ai 4500. J'ai réa, Gaël, je vais te aussi. Je vais vous acheter des plaques, comme ça vous êtes plein en plaques. Euh, Vas-y, vous avez des plaques et tout, remettez-vous bien en plaques. Gaël, prends-en, tout le monde, prenez-en. Et on se casse. On se casse, on va chercher un camtar. Un camtar, il y en a là, et il y a des Gens à côté, donc on va aller. C'est parti. Putain, et Call of Duty, c'est tellement plus mieux là, quand tu sais jouer ça. Ah, c'est nerveux. Hein. Je prends, je monte. Vas-y, quelqu'un conduit la bagnole. Moi, je monte dans le camion. Ok, au top, venez, partez à gauche. Partez à gauche. Partez à gauche. Venez, venez. Faites demi-tour. Il y en a un qui peut venir à l'arrière du camion. Gaël, viens à l'arrière de mon camion. Et là, maintenant, on, on va aller. Euh, dès qu'il y a des gens, on leur saute dessus. Voilà. Là on est dans les cantars et là on fait les patrouilleurs là Là le but euh, réellement c'est de... Je demande des munitions apparemment, dans le chat on me dit faut demander des munitions T'as plus de, de balles d'action Ok, là. on va, on va t'en donner après Il peut rien faire l'hélico Oh y'a un mec qui me caillasse là gars Allez vas-y, je sors, je lui tire dessus un peu Hop, il est où l'hélico Oh oh, faut... on se casse, on se casse, on se casse, on se casse, y'a une frappe, y'a une frappe sur notre tête Vas-y, partez toi partez. toi toi Ah, Gaël risque de mourir, Gaël Gael, essaye de t'enfuir des frappes c'était pour pas moi. Vas-y vas-y vas-y. C'est le snipe qui m'a niqué les gars, il y a un snipe dans le truc. Il est où exactement Il était dans la fenêtre. Ouais ah, là-dedans, là dedans, là-dedans, là ouais. ouais là vas-y venez, oh, je, je suis descendu. Oh, ah, faut aller toi. les fumer, faut aller les fumer. Oh le En haut à gauche oh haut en haut Les gars les gars Là Je les ai down là, au dessus, au dessus, au-dessus Ok, un à terre, un à terre Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi mais gros, tu me tires sur moi, là <rire> Oh mon dieu Faut me rire, faut me rire Ils sont au-dessus de nous, hein Ah, super Je me mets une... des plaques. Allez, faut les finir, les gars Faut fighter Il y en a un Il est descendu, il est descendu sur moi Oh A terre pas mal Oh, j'ai plus de balles Ça me donne pas mal, ça, les gars ça Putain, hop, okay, tout okay. Putain. Bon, on quitte, c'est pas grave. Allez, gars, <rire> fallait monter, fallait monter les démonter les trucs. Fallait... Ouais, fallait qu'on monte, putain. Ah, ah, on a le temps, Ouais ah, Justement, justement, je ping un peu au il y aura un peu moins de monde. Ce sera un peu plus peaceful. Ah ouais, t'as pas confiance. Non, non, non, non. non. Ouais, ouais, j'ai pas confiance. <rire> <rire> Allez, on jump. <rire> Allez, lootez-vous calmement. Quand t'as des plaques, Gaël, tu les mets. Si vous voyez des types et que vous tirez sur quelqu'un, vous le dites. Si vous aimez Zack, vous dites James <rire> ouais, il faut, faut distiller toutes les informations importantes. Il y a tout le monde qui écrit James Zak hein, sur le chat. Hein, bien sûr. <rire> <rire> les gars, on va écrire tous Moi, moi c'était a... des, des petites tu vois, informations à donner comme ça en, en direct. T'éloigne pas trop de nous, euh, Gaël. On va on essayer de te suivre. Ouais, et le but c'est que tu fasses comme l'enfant le... qui joue au jardin d'enfant sous la surveillance des parents, tu vois. Faut... Va jouer, va faire ta vie. Mais reste quand même pas loin, comme ça s'il y a problème, on peut... <rire> on peut venir le résoudre. Ah mais il y, ah. à... y a des mecs un peu plus haut vers là, Ah Ouais, tu les as vus et Il y avait le point rouge. Ah ils sont là, écoutez-moi, écoutez-moi. Là, en avant, en avant. Ok, là j'arrive, venez, on va se battre. Moi je suis en bas. En bas si je suis. J'ai vu qu'un pour l'instant il quand même me planquer, moi, parce que je suis là. Il est là-dedans. Bah, okay. là, putain, je me suis écarté de vous, mais il y avait un mec tout seul. Ou... Attention, on risque de rencontrer des bonhommes, là. Ouais, là-bas, là-bas. Vous avez vu, j'ai ping. Ouais. Non, on va le chasser. J'ai envie de chair fraîche, là. Je suis bien, là, Zach. Regarde, je suis derrière toi. Ouais, j'ai un C'est lourd, soldat. Allez, suivez-moi, suivez-moi. Après, moi, je ne vous cache pas. Normalement, je suis bon en cache-cache. Hein. <rire> ok, là-bas, là-bas. <rire> Non, les gars les gars il est vraiment wick de ouf à terre. Il A terre Venez avec moi dans la maison jaune Ah oh, ça m'a tiré dessus un peu loin Ah Oh putain Là c'est pas ta droite dessus. Par la gauche en avant, en avant. il y Y'a des mecs à l'intérieur ici oh, des mecs à Ah ouais au oh, top oh, top oh, top okay. Putain je... Gaël faut que tu nous aides Ils sont là dedans okay. il y a un il quelque chose Survie, il sera redéployé. Ok, break, break shield, ah, monte, monte, monte, monte, c'est le moment. Je vais envoyer une grenade. Tu viens, Gaël Ouais, je suis derrière toi, hein. je suis là. Allez, viens. Il est break. Il est en haut, en bas, il est où Il il a, il a mort, il a mort. Désolé, il y a du gaz. Ah, il est ah, break. Ah, le gaz, je l'ai mis à terre, je l'ai mis à terre. Ok, à terre encore. Je suis mort, je suis mort, les gars. Ah, Attendez. Oh les deux à terre encore. Wesh, mais... Moi je suis en train de les démonter gros. C'est ça j'ai une frise. Des... Allez hop L équipe éliminée. Ah c'était des Français en plus ils m'ont insulté. Ah y en a qui c'est Autorea rien. Allez hop. Ah mais c'était deux teams différentes en fait. Ouais Oh là là là là je les ai tous tués. J'ai tué les deux teams. Ah, franchement, je leur ai mis tellement la chaleur là, mon dieu! Non, j'ai pas je sais pas si comment c'est passé. Je vous réagis, je vous réagis, je vous réagis. Ah, vraiment, faut que tu gagnes ton goulag si je peux pas réagir à 3. Ah, vous avez perdu vos 3 goulags. Eh <rire> les gars, un effort! <rire> non, ça va, je vous bat, je vous batte. Euh, go dans la maison que je vous ping. C'est là-bas où il y a vos. Il y a vla Loot, euh, là où j'ai ping. Oh. Comment t'es mort? <rire> Non mais arrête, j'ai pas, pas dépensé 4500 pour que tu meurs en tombant de ton parachute là Ah ouais mais en fait t'as fait un massacre Bah oui je les ai tous démontés, j'ai 6 kills là Ah ouais, excuse-nous Gaël, Gaël, demi-tour, Gaël, demi-tour Ah demi-tour, ouais, ouais. <rire> Oui regarde ta map <rire> Ibra, balance tes sous euh, ah, dès qu'on est au largage, je vais... on, ouais, va, ça, ça, ça, on va on va frérot ça, ça, aussi Ça marche Hop, c'est bon, ce qu'il euh... faut Euh... Tiens Zack. Tiens, balance-moi tes sous Gaël attendons vite fait ah, pardon, moi j'ai avancé gros, moi je suis d'avant. Ah, je sais, Garen, je sais, je vois ça. qu'est-ce qui court Attends, t'as pris le largage ou pas Moi j'ai rien pris. Oh mon dieu. C'est <rire> <rire> <rire> pour ça on t'a dit il faut prendre le largage, monsieur. C'est pas dramatique. Tu fais tes. On a tous fait nos débuts, c'est rien. On va aller réal l'ami avec contre, nous. Par contre, t'as un gun, il est trop beau en rose. Là, comme ça. En rose Ouais, ouais, c'est des petits skins que tu chopes en jour. Tu les auras d'ici une semaine. <rire> <rire> une semaine après. Après. Euh... Après 6 après mois c'est ça Non non une semaine, après ce qui serait utile pour toi ça ce serait que t'ailles vite fait en privé et que tu tires sur des bottes Pour prendre l'habitude déjà de tirer sur des gens et faire des kills quoi tu vois Ah ouais et c'est dans quoi ça Ça c'est dans les parties privées je te montrerai après si tu veux, je t'ai rien Merci Zach. Avec plaisir Mais là faut qu'on qu rentre là les gars non Non, non t'inquiète t'inquiète t'inquiète t'inquiète t'inquiète Fais confiance Moi je cours vite dans la vie mais... <rire> ça, je... Moi, moi je cours pas vite dans la vie mais je cours vite sur Warzone t'inquiète Chacun chacun ses, ses habilités. C'est <rire> bon, tu nous as rejoint. Attention, il y a un quad, il y a un quad, il y a un quad, vous le voyez sur la map. Il, les gars sont sortis, les gars sont sortis du quad, ils sont là-bas. Regardez, vous ai ping Ah ouais, je l'ai vu. Ils redescendent, ils redescendent, il faut leur tirer dessus, il faut leur tirer dessus. Allez, tirer leur dessus. Ils ont repris le quad. Ok, ils ont repris le quad. Ils sont loin là. Oh On va tirer du Ouais, bien sûr, bien sûr. Je les ai touchés là. Ouais, là, tu leur mis vraiment pas mal de balles. Vas-y, venez, on va aller euh, là. Regardez, j'ai ping en roche. Oh, ils vont prendre le camion. Oh, les enfoirés. C'est ce que je voulais faire. Attends, attends j'ai touché le camion. Oh, à terre, à terre, à terre, à terre. Ah à terre. Allez, venez, on les rush, on les rache les gars. Ok, down, c'est mon véhicule détruit. Il en reste peut-être encore un. J'ai eu deux kills. Ah, je crois que c'était les deux. hein. Bon, bah, les gars, euh, voici du loot et des sous offerts par Zach. Euh, Allez, montez les racailles. <rire> <rire> bah, si Yael, regarde, taxi Zach. <rire> Oh putain c'est toi qui a essayé ah de faire Ah oui faut yeah, Tu sais que oh. j'ai flippé en plus, t'es rentré dans le bâtiment mec <rire> putain, ça, Je me suis dit, putain, je vais me faire écraser quoi C'est ça que le taxi, c'est le taxi Allez, Tu prends le quad Ouais non ça va c'est avec nous Quelqu'un peut me pinger un camion vite fait Ou un autre véhicule Et attention Et on se de croiser la... des bonhommes là La zone elle se referme là ouais. non, oh, non non non, 50 raison. secondes encore avant qu'elle se referme C'est bon, ah, pas, ouais. pas tous, pas tous, on va prendre deux voitures en fait Faut qu'il y en ait un qui vienne monter avec moi sur l'autre et un qui descend, et qui vient monter avec moi sur l'autre Ils ah sont tous les deux parties hein. t'as vu ou pas Ils m'ont laissé en galère là derrière <rire> Changer de place comme ça c'est pas toi qui conduis Gaël Je fais un peu le tour doucement Ah y a des mecs là-bas, là, ça a Venez On est en hauteur, je les ai vus, je les ai vus, je les ai vus Le ping violet, le ping violet, le pink violet y a des types, ok Vous êtes prêts okay. je, je crois qu'ils sont dans le bâtiment On va faire un test, on va faire un test pour voir Ouais ils sont derrière, derrière, derrière, vous les voyez Super, ok super, je touché Je l'ai touché, vas-y, vas-y, vas-y, on le rush, on le rush. Je vais reprendre la voiture, je vais le rusher. Vas-y les amis, descendez, descendez, descendez de ceux qui ont la voiture ou allez-y avec la voiture. Ah, il est là Drake encore à l'intérieur Ah, ouais. Bon. Super. Oh, oh, ah, ok, ok. Vous me voyez là Je avec mon snipe. <rire> Attends, t'es resté en haut En haut snipe, et tu couvres et tu couvres quoi Je sais pas, gros. ce qui Moi j'ai le snipe. Je pense que tout le monde est là. Regarde, tout le monde est d'accord. Je suis avec le snipe, moi je couvre les gars. Ah, toi t'es au calme Je suis au calme, je suis pas mort encore. Le chat, ils sont morts de rire, mais bon, moi je suis. Tiens, on va prendre le camion. Il y a le camion, ouais. Le chat, vous regardez, mais en screens, on est en les gars. Regardez bien cette partie, on va faire top 10. Là, on est top 18 là. Ah oui, ah oui, oui. Sortez, sortez. Regardez, regardez votre map. Regardez votre map. Il y a un véhicule en rouge. Ok. Je l'ai mis à terre. Je l'ai mis à terre. Bon, j'entends du bruit, je me cache. Mort. Mort. Super. C'était un type qui venait de revenir du goulag, c'est pas très grave. Il y a des types en dessous. Il y un mec en parachute. J'ai vu un mec en parachute voler. Regardez, il y a des types en dessous là. Les gars, les gars, regardez, regardez là où j'ai ping. Là, vous voyez Et il y a d'autres types là-bas aussi Et il y a un type là-bas, ok Vas-y, bah vise le ping orange que je t'ai mis et t'auras des kills Ok, il y a un autre type là-bas Gaël, Gaël, regarde Là c'est ton kill Regarde, je t'ai ping Ah, il est mort Il a pris des balles en bas En bas, il a pris des balles Ah, il y a quelqu'un sur nous Il y a quelqu'un sur Ibra Ibra, Ibra Sur le toit, sur toi les gars Sur le toit Ouais Sur le toit Sur le toit mort, sur le toit mort Vas-y, je vais très A, je vais très A. Ouais. Les gars, la zone, la zone, je vais reprendre le camion, ok ouais. Et on va descendre en bas, il oh, y a des kills tout, à prendre. On voit tous sur mon truc, j'arrive pas à le toucher, je suis vraiment chum. Vas-y, euh, je prends le camion, venez monter à l'arrière du camion, Montez oui. à l'arrière du camion. Vous êtes prêts pour Zach, euh, Zach le suicidaire là oui. Allez, c'est parti. Ils sont en dessous là. là, là, je vous ramène sur des types, je vous préviens, je vous ramène sur des gars. Hop Là et à gauche, regarde, t'as vu, sur sont à gauche. Et eh ben, on va. Je vous ramène là sur le. Vous sautez sur le côté de la route, vous les tuez. Allez, sortez Ok, un à terre, un à terre Ouais, je suis à terre, moi je suis à terre, je suis à terre Je suis mort, Daryl Ok, Daryl, encore à terre Ah t'es mort toi aussi, Daryl Mort aussi, c'est à l'intérieur bon. J'en ai fini, encore un Encore un, super Encore un, sûrement Encore un, encore viens viens viens, il est derrière Allez Mort encore, super euh, euh, Allez dans la zone, allez dans la zone, avancez, allez dans la zone Je suis dans le, je suis dans le camion mort, les gars, ok, okay, okay c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, bon, bon, je m'en occupe Ah, je suis mort et en fait y'a un mec qui m'a tué dans le chat, c'est exactement ça, moi je respecte les distances A à notre droite y'a quelqu'un Moi je respecte les distances hein, ah, Respect euh... les distances hey, distance. Moi je respecte <rire> les distances de <rire> mètre tu vois euh, Je peux peut-être réa Les gars top 14 j'ai rien fait Regarde, à notre gauche il y aura sûrement des types et y'a un shop juste là Je vous ai réa les deux Oh là là, je suis réanimé les gars, on va vrai, tenter allez, le, le top Il est... y a un largage d'équipement, allez où le l'argage d'équipement, euh, celui euh, là où on est Là, venez ici, venez ici, venez ici, je vous ai où il faut aller Gaël, tu vas où Gaël Attendez non. Oh, mais NON Vous pouvez pas mourir quand je vous pose quand même les gars Mais ah. non et toi t'as sauté ah. du camion Oh la Vermont. catastrophe Vermont. Oh la catastrophe <rire> Oh <rire> mon dieu Ça va tirer derrière, venez, venez, on va se cacher, y'a un, qui... un largage d'équipement juste là Y'a un largage d'équipement juste là et y'a des types là-bas. Ok, un à terre. Allez, ils m'ont dit cours Derrière nous, derrière nous Derrière nous en hauteur Derrière nous en hauteur les non, gars, on va... ça Ibra retourne-toi. Ibra, si tu te retournes pas on va mourir. Viens, viens, viens, suis-moi, t'es moi moi mort. Il Il a monté la bite Il est monté sur, la, sur, le, sur, le, sur le mur Il la <rire> Il y en a qui disent, <rire> putain, j'ai 13 kills. Oh, c'était chaud, c'était chaud. Mais, attends, les gars, j'ai dépensé 9000 balles pour vous réa à la fin et vous êtes mort en Regarde, tombant. J'ai fait 200 dégâts, 0, élimination, 0, contrat, 0. Ah non, non, vous pouvez pas mourir en tombant. C'est quoi les dégâts Pourquoi c'est quoi les dégâts Ça veut dire que t'as touché personne. <rire> Concrètement, c'est. <rire> si tu veux à peu près savoir ce que ça veut dire, <rire> ça veut dire qu'il y a eu zéro kill, mais pas une balle, pas une balle qui a été touchée. Vas-y, vas-y, vas-y. Hein, au pire, demain ou quoi, on reprendra la, la mission. Faire, faire, un la kilo solde, ouais. faire un kill au soldat au <rire> Gaël, ça, nous... ça vous va Merci Zach, merci beaucoup de en avec, hein. avec grand plaisir, avec grand plaisir. Fasse une bonne fin de soirée, un hein. bon live. Merci. Ciao.